alors euh, bonsoir à toutes bonsoir à tous euh, ce soir c'est moi qui fais le cadre parce qu'on a refait un essai audio et on n'a pas réussi à reprendre euh, le micro donc on est obligé de se mettre en selfie alors pourquoi est-ce que je ne vous montre pas la fiche c'est qu'en mode selfie eh bien les caractères sont inversés donc c'est bien notre émission radar numéro 112 euh, qui est intitulée du contrat social à la contrainte sociale et qui est sous-titré, comme notre émission 111, « Lutte vitale versus capital, capital. ». Voilà. Donc si on va bien voir qui a la priorité sur le micro. Exactement. Donc là, cette fois-ci, normalement, vous allez avoir un son d'une qualité audio meilleure, vu que c'est le micro qui est vers moi, parce que je suis en mode selfie, mais on espère dans 15 jours avoir le, un microphone extérieur qui nous permettra de revenir à des conditions de prise de vue normales. Voilà, donc convenons, convenons donc que force ne fait pas droit et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Donc ça c'est Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, dans « Du contrat social ». Donc si vous entendez la télévision, euh, c'est parce que... Euh, et si je suis très chouard, c'est qu'on n'a pas allumé la lumière et qu'on a allumé la télé, que personne ne regarde, mais qui, qui permet de brouiller complètement. Donc je me demande si des émissions futures, je ne vais pas aller les faire ailleurs, parce que euh, c'est très difficile de s'adresser à un public en ayant un son de télévision euh, juste sur le côté. Voilà. Donc... Euh, parce ce... On a bien compris que ce n'était pas moi qui étais en train de parler pendant que tu parles. Exactement. Mais cette fois-ci, par contre, comme tu es euh, du côté normalement qui devrait filmer, on t'a mal entendu, alors que avant, quand tu faisais la prise de vue, c'est moi qu'on entendait mal. Et voilà. Donc, Donc... on te voit mieux, on t'entend mieux. On me voit mieux, on m'entend mieux, mais ce serait mieux si on allumait la lumière et si on coupait la télévision. Voilà. Alors, ce bourgeois, sympathisant républicain, alors bien sûr je parle de Jean-Jacques Rousseau, est à l'origine du concept contractuel de l'aliénation individuelle consentie à une structure administrative centralisée nommée État. Voilà. Donc, pour citer à nouveau Jean-Jacques Rousseau, les clauses, entre guillemets, du pacte social, se réduisent, se réduisent toutes à une seule. L'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits, à toute la communauté, car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous. Et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Alors, cela a coûté sa vie et celle de son fils à Elisa Pilarski de croire que sa condition d'associé était égale à celle des promoteurs républicains de la pratique sanguinaire, archaïque et féodale qu'est la chasse à cour. Voilà ce que l'on peut lire à ce sujet dans oisebdo.fr. Un sondage ré réalisé par l'Institut IFOP pour la Fondation Brigitte Bardot en août 2020, donc il y a moins d'un mois, montre que 82% des Français sont contre la chasse à cour Un plébiscite contre cette chasse pratiquée notamment dans les forêts de Compiègne, Lègue ou Chantilly. Ce sondage, réalisé régulièrement à la demande de la Fondation de protection animale, montre que l'opinion des Français à l'encontre de la chasse à cours s'est stabilisée ces dernières années. En 2005, 73% des sondés se disaient contre la chasse à cours. En 2017, ils étaient 84% et aujourd'hui donc 82%. Un sondage qui donne le sourire aux pompiers Stanislav Brunzewski, fondateur du mouvement anti-chasse à cours, Ava pour abolissons la vénerie aujourd'hui. Je le cite, ça fait des années qu'on dénonce cela. Je ne suis pas surpris de voir ces chiffres qui sont toujours les mêmes. À chaque fois, on constate que plus de 80% des Français ne veulent plus de, ch de cette chasse d'un autre âge. Donc je mettrai le lien vers cet article. Alors, toujours aucune publication des résultats des analyses ADN, des prélèvements effectués sur les chiens présumés responsables des morsures mortelles infligées à Elisa Pilarski. Et oui, contrairement à ce qu'affirmait la presse début septembre. Donc, début septembre, la presse affirmait qu'on aurait les résultats des analyses génétiques effectuées sur les chiens Mi-septembre, et eh bien nous sommes le 17 septembre, nous n'avons toujours pas euh, ces résultats. Alors, quel État va porter plainte pour crime contre l'humanité, contre les militaires américains responsables sur ordre des assassinats à l'hélicoptère de combat Apache de deux journalistes de l'agence Reuters le 12 juillet 2007, à Bagdad en Irak. Voilà, ça c'est une question que je pose, parce que comme on est passé euh, du contrat social euh, bourgeois à la contrainte sociale bourgeoise elle aussi, on voit bien qu'il y a une espèce de deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on a une jeune femme euh, enceinte et son fils qui sont euh, tués par des meutes de chiens parce que je me souviens qu'il y a maintenant, bientôt, il y a dix mois lorsqu'elle a été tuée, euh, la, la première autopsie établissait que c'était des morsures de plusieurs chiens qui avaient été responsables euh, de, de son décès. Donc on a essayé de mettre sur Curtis effectivement ce, son chien, qui est aussi un chien de, de combat, la responsabilité alors que le légiste a bien remarqué que plusieurs chiens l'avaient dévoré parce que les traces de mâchoire étaient les traces de mâchoire de plusieurs canidés. Voilà, donc je pense qu'on a les résultats des analyses euh, génétiques mais qu'on repousse sans cesse leur publication parce que c'est très mauvais pour la veinerie et pour la chasse à cour, qui est une pratique euh, féodale, cruelle et archaïque, qui doit être définitivement euh, abolie dans le cadre de ce qui prétend être une république, c'est-à-dire républicaine, une chose publique. Et donc, quand on voit que des, des militaires américains eux-mêmes sont responsables de crimes contre l'humanité, et qu'on est complice de ces gens-là parce qu'aucun autre État n'a porté plainte pour crime contre l'humanité, eh bien euh, on, on pourrait demander euh, à, à Bruno ce qu'il voulait dire euh, quand, quand, il a, quand il a essayé d'intervenir. Vas-y Bruno. Ben, je vais dire un truc qui n'a rien à voir. Je me rends compte maintenant, mais toi qui parles des chasses à cour, on devrait aussi abolir la corrida des taureaux. Oui, bien sûr. Euh, parce que... Euh, que fait le torero souvent Il excite le taureau à mort, et quand il se défend, de toute façon, il est condamné à mort. Ça, c'est dégueulasse. Voilà. Et il y a des gens qui jouissent avec ça, je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être un fond de sadisme qui est, qui est, euh, exploité, sadisme. Qui, qui est exploité par... Euh, par le système, donc je m'excuse parce qu'en même temps je passe le micro je, je, je réalise le cadre donc euh, effectivement la, la corrida est, est du même acabit que la chasse à cour ce sont des, des pratiques euh, ancestrales cruelles, cruelles violentes euh, que, auxquelles on s'oppose et, et, et qui nous sont imposées sous des prétextes dits culturels alors est-ce qu'il faudrait de manière culturelle préserver le, le, le fascisme ou le nazisme en Allemagne, le, le fascisme en Espagne, je ne crois pas. Donc quel État va enfin offrir protection et asile à Chelsea Manning et Julien Assange, personnes qui ont humainement divulgué les preuves enregistrées des assassinats dont je parlais précédemment Parce que il faut bien voir que le vrai problème de fond, ce pas tant que les militaires américains responsables de la mort de deux journalistes de l'agence Reuters avec un hélicoptère de combat à Apache ne soient pas poursuivis pour crime contre l'humanité, mais ce sont que les deux personnes donc à la fois le responsable de Wikileaks et la militaire qui a divulgué la vidéo où on voit justement euh, les militaires dans l'hélicoptère de combat euh, tuer, euh, blesser deux enfants, tuer deux journalistes de l'agence Reuters, mais aussi euh, des, di des dizaines d'autres civils, et bien ce sont ces gens-là qui sont poursuivis, ce sont ces gens-là qui sont en prison. Donc moi je, je, je pense que... Euh, et, et vous pourrez retrouver d'ailleurs notre point de vue à ce sujet-là, euh, au sujet du sort notamment de Julian Assange, en visionnant notre émission radar numéro 82 euh, du jeudi 27 juin 2019 et qui était intitulée Libérons les électrons, donc qui était en, en deux parties parce qu'on a vu un, un problème technique et une coupure pendant l'émission. Donc nous exigeons. Le droit d'asile en France pour Chelsea Manning et Julien Assange. C'est vraiment une exigence parce que euh, là, on attend, euh, mois après mois, on repousse de savoir euh, euh, si enfin la chasse à cour va être interdite et si euh, il va être rendu justice à cette femme euh, assassinée de, de manière atroce. Voilà. Donc. Quel contrat social peut empêcher les industriels et les militaires d'un État prétendument de droit de commercer impunément et de manière extrêmement lucrative avec de sanguinaires dictatures Donc on le, on le voit, donc l'image sera à nouveau inversée, mais si on a nos émissions radar et on a la 112, c'est que toutes les semaines de 19h à 20h, depuis euh, octobre 2015, sans le aucune exception. Depuis le 1er octobre 2015, sans aucune exception. C'est-à-dire que bientôt, ça fera cinq ans que, sans exception, nous sommes présents. Nous exigeons les libérations immédiates de quatre jeunes prisonniers politiques, dont malheureusement un, Amjad al Moyabid, a été décapité et crucifié le 11 juillet. 2017 Et notre victoire, parce que je pense que on peut quand même parler de victoire, c'est que nous ayons obtenu le respect du droit international euh, par la dictature confessionnelle d'Arabie Saoudite, qui a commué les peines des trois survivants qui étaient dans le couloir de la mort, de peine de mort en peine de prison de 10 ans. Donc euh, comme nos opposants politiques non-violents qui ont été torturés et condamnés pour terrorisme sont embastillés et séquestrés depuis huit ans, théoriquement dans deux ans, ils devraient sortir de leur prison de Riyad. Et donc nous ne sommes pas peu contents de, de, de cette victoire, si ce n'est que nous compatissons avec la douleur de la famille d'Amjad, qui malheureusement ne bénéficiera pas de cette peine commuée. Voilà, donc, Quand je, quand, quand je parle de, de, de ces pseudo-systèmes démocratiques qui commercent sans vergogne avec des pires dictatures, eh bien on pourrait se poser la question, est-ce cela la violence légitime des États qui est chère à tous les députés nationaux de métier qui, en tant qu'autorité compétente, abrite au sein de l'Assemblée nationale française un groupe d'amitié France-Arabie Saoudite auquel participent le député marchand d'armes Olivier Dassault et le populiste archaïque député du Béarn Jean Lassalle. Voilà. Alors, la morale bourgeoise du XVIIIe siècle, pour revenir à Jean-Jacques Rousseau et au contrat social. Donc, la morale bourgeoise du XVIIIe siècle a-t-elle été la couveuse idéologique du fascisme militaro-industriel mondialisé Ça, c'est une autre question que... Que, que je pose, et si j'élève un peu la voix, c'est que <rire> l'ambiance est extrêmement forte euh, au café Bartavaleux de Gévet. On est dans un et... bistrot, c'est pas très mal à Voilà. Donc, aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, en France, comme dans le reste du monde, le concept de liberté semble réservé à la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des agents pathogènes. Les masses, les gens, les peuples sont les bétails de cette nouvelle histoire, celle qui débute avec l'ordre nouveau des techno russes, ces promoteurs zélés de la distanciation sociale pour la bonne santé des humeurs industrielles, militaristes, confessionnelles. Et, de, et la santé de tous leurs nobles collaborateurs. Voilà. Malheur aux faibles On est contraint, par des forces armées non élues, cooptées par un monarque élu, d'obéir aux autorités, qu'elles soient compétentes ou incompétentes. La République post-covidienne, française, devient-elle, de facto, socialement compatible avec tous les diktats militaires et industriels onusiens Voilà une autre question assez intéressante. Alors voilà, je dirais, euh, mon masque n'est pas un maillon, mais euh, ce sera un mauvais contre -paix. mais oui, mon masque n'est pas un baillon. Voici ce que déclare au sujet du déploiement militaro-industriel imposé de la 5G, le 15 septembre 2020, le petit Cron, chef des armées de l'état-nation français et ami de sanguinaires crapules fascistes qui terrorisent les peuples et pillent les territoires auxquels ils appartiennent. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. « Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Je suis gré... » Ça, c'est la citation du Petit Cron. « Moi, je suis gré aux Amish contemporains de ne point développer ni de posséder d'abominables armes thermonucléaires. Je respecte leurs croyances, leur, croyance, leur non-violences. violence car elles sont respectueuses de la vitale biodiversité terrestre plurimillénaire. Je ne respecte pas une opinion irrespectueuse de l'article 1 de la Constitution française, opinion qui exprime à elle seule le fascisme intrinsèque du petit tronc et son mépris médiatique vis-à-vis -vis de celles et ceux qui ont pour croyance et pour vitale priorité le respect contemporain de la vie. Je cite cet article 1 de la Constitution. « La France est une république, elle respecte toutes les croyances. » Voilà, donc personnellement, le chef de l'État, le petit Cron, ne respecte pas toutes les croyances, donc il ne respecte pas la Constitution. Donc ce type-là ne vaut pas plus euh, qu'un fils de pétain. Voilà. Malheureusement, ce mépris est partagé par l'ensemble des préfets, des états-majors politiques et syndicaux, au nom de la sainte croissance militaro-industrielle, grâce à l'addiction psychopathologique aux ors de la République de tous ses collaborateurs, ou... Produit intérieur brut et pouvoir d'achat salarié remplacent économiquement l'intérêt général, sanitaire et social. La voilà, la voilà, celle qu'ils appellent affectueusement et parfois avec gourmandise notre démocratie. Ce pouvoir que les peuples abdiquent à chaque élection, ils en sont avides, comme les vampires sont avides de sang. Abat le Tour de France, abat les Jeux Olympiques Paris 2024. Ces ors de la République sont les reliquats féodaux d'une époque révolue où les seigneurs pendaient haut et court, les cerfs affamés, ceux qui osaient chasser leur gibier sur leur terre. Les bourgeois ne sont pas plus gentils hommes que les aristocrates, mais l'évolution des sciences et des techniques augmente considérablement leur pouvoir de nuisance et, par voie de conséquence, toutes les contraintes sanitaires et sociales qu'ils nous imposent. Violence sanitaire. Un mésothélium prédispose-t-il à une mort plus démocratique que le chêne centenaire qui servait traditionnellement de gibet au seigneur féodal local Point Violence sociale, l'utilisation d'armes de guerre telles les lances grenades ou l'utilisation de matraques sur des manifestantes non armées est-il plus démocratique que la bastonnade infligée à celui qui avait le malheur d'être accusé de manquer de respect à son suzerain Point d'interrogation Violence économique Les pénalités bancaires forfaitaires infligées par les banques et les sociétés privées aux plus pauvres d'entre nous pour défaut ou retard de paiement sont-elles plus démocratiques que les pratiques usurières Point d'interrogation. Tout cela n'est malheureusement qu'un début. La pression anthropique sur les ressources et l'intelligence artificielle mise au service des intérêts militaro-industriels des oligarchies vont créer les conditions sanitaires, économiques et sociales d'une explosion exponentielle du chômage structurel dans les sociétés industrialisées, explosion des pandémies et des famines dans le monde entier. Alors, Marc, qu'en est-il de la conduite des trains euh, automatiser au niveau de FEU la SNCF, voilà, est-ce que tu peux nous en parler Donc en fait ce que je fais, c'est qu'il y a un projet euh, au niveau de la SNCF à l'heure actuelle, c'est d'automatiser la conduite des trains, et euh, principalement en île de france donc la première étape, ça va être euh, euh, intramuros, et pour, euh, par la suite justement pour s'étendre euh, euh, sur toute l'île de France et pourquoi pas euh, en France entière. Donc on a bien compris l'enjeu. L'enjeu c'est économique au détriment de nos vies. Si on automatise les trains, euh, que vont devenir euh, les conducteurs de ces fameux trains Donc Ils seront probablement recyclés et les trains continueront à rouler. Donc voilà. Je te rends l'antenne. Je, je, je te remercie Marc et donc il faut, il faut bien voir que merci à aussi. voilà, il faut bien comprendre que cette Union européenne que nous avons refusée par référendum le 29 mai 2005, donc il y a maintenant plus de 15 ans, a refusé catégoriquement de faire payer des charges sociales aux robots et aux systèmes informatisés qui vont remplacer les, les travailleurs à la fois dans la production ou même maintenant carrément dans les services, la conduite des trains, où on le voit de plus en plus, même dans les fast-foods. Euh, vous tapez sur un robot qui fait la commande, mais, mais vous savez retourner la viande hachée euh, sur le grill et la mettre entre deux tranches de pain euh, peut être aussi euh, avec l'intelligence artificielle complètement. Donc on va voir ce chômage structurel le dont je parle. c'est l'état d'après, c'est bien plus dangereux. Dans les dix ans qui viennent, le chômage structurel va avoir une explosion exponentielle. Et donc on voit bien que c est, c est, cette évolution des sciences et des techniques n'est pas là pour l'émancipation des peuples mais au contraire, elle, elle exerce sur eux une pression et ce qui fait que les systèmes de retraite par répartition qui sont financés par, les, par le travail salarié et qui ne sont euh, accordés qu'aux salariés vu que ceux qui ne sont pas salariés ne peuvent pas cotiser, et bien ce système là est tué euh, par, le, par le capitalisme et l'impérialisme tout comme les automates comme les automates, mais les automates ne payent pas de charge sociale. Et il... quand tu as fait publier un automate, tu ne cotises pas. toi tu un pas obligé tu Voilà. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, euh, la, la crise pseudo-sanitaire, parce qu'on ne parle pas de distanciation sanitaire, on parle de distanciation sociale. Et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, les mots ne sont pas innocents. Parce que c'est un amuse-gueule, cette pseudo-crise sanitaire du Covid-19. En fin de compte, je ne dis pas qu'il n'y a pas une pandémie de Covid-19. C'est pour ça que moi, je, je, je ne suis pas co co comme certaines personnes qui disent que euh, le, le, le port du masque est une soumission. C'est pour ça que je dis mon masque n'est pas un baillon. Donc, moi, euh, je, ma, mon insoumission ou mon insubordination passe dans le fait que j'indique aux gens que le port du masque lui-même euh, aurait été... Euh, une excellente chose si euh, en décembre, janvier, décembre, février, mars, euh, on, on, on avait dit aux gens euh, non pas por le port du masque est obligatoire mais que par contre en portant un masque vous vous protégez, vous protégez les autres et donc euh, l'idée c'est comme pour le sexe on demande de porter une capote voilà exactement et, et quand on voit que la pandémie de sida elle-même continue à tuer beaucoup plus que le Covid aujourd'hui sexuellement tu vas devoir porter une capote et un masque si tu veux te protéger oui donc on voit bien que en fin de compte ce que ça a permis c'est d'interdire certains types de manifestations, alors malheureusement pas les manifestations euh, commerciales euh, comme ce Tour de France qui a été mis en place par le journal l'équipe, comme je vous l'avais expliqué qui a tué le, le journal Le Vélo euh, et qui a tué en fin de compte l'esprit le, le, le, sportif pour y substituer l'esprit de compétition et l'esprit concurrentiel. De, des commerçants. Et donc, on est là dans un monde où la bourgeoisie commerçante a, a les pleins pouvoirs. Donc, c'est bien une dictature. Donc, cette amuse-gueule du Covid-19 ne cachera pas longtemps l'impitoyable récession mondialisée générée par les appétits insatiables des violents empires militaro-industriels concurrents. Et là, je vais citer une personne, et je vous dirai de qui il s'agit, une fois que j'aurai terminé la citation. Donc c'est une citation qui, qui date euh, de 1995. « Le système doit forcer les gens à se conduire d'une manière toujours plus éloignée du comportement naturel des êtres humains. » Par exemple, le système a besoin de scientifiques, de mathématiciens, de techniciens et d'ingénieurs. Il ne peut pas fonctionner sans eux. On exerce ainsi sur les enfants une forte pression pour qu'ils excellent dans ces matières. Il n'est pas naturel qu'un adolescent passe le plus gros de son temps assis à un bureau, le nez dans ses bouquins. S'il est normal, il veut se confronter au monde réel. Chez les peuples primitifs, les choses qu'on enseigne aux enfants sont généralement en rapport harmonieux avec les désirs humains. Dans les tribus indiennes, par exemple, le garçon était exercé à des poursuites en plein air, exactement ce type d'activité dont les garçons raffolent. Mais dans notre société, les enfants sont forcés d'étudier les matières techniques, ce que la plupart d'entre eux font à contrecœur. Eh bien, cette citation, c'est une citation de Theodore Kaczynski, alias Yunabomber, dans le cadre de ce que les gens ont appelé son manifeste, qui avait été publié par le Washington Post, euh, et qui s'intitule « L'avenir de la société industrielle ». Donc cet homme, malheureusement, a sombré dans la violence, vu qu'il a envoyé des bombes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Yuna Bomber, parce que Yuna, UN pour University, et A pour Aérien, parce qu'il a envoyé des bombes, il a tué trois personnes et il a blessé euh, gravement 17 autres personnes avec des colis piégés, qu'il envoyait contre des collaborateurs euh, de, de justement ce monde industriel qui déshumanisait. Mais par contre, moi je dis, ça donnait à la violence, c'est une forme de déshumanisation. Donc il avait promis aux journaux qui publieraient son manifeste qu'il arrêterait de poser des bombes. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais malheureusement, son frère l'a dénoncé. Et donc depuis il est euh, en prison euh, aux États-Unis. Voilà. Donc Theodor Kaczynski, yuna Bomber, je pense que j'en parlerai euh, ainsi que de Grotendick et de différentes personnes qui étaient soit mathématiciens, soit physiciens et qui ont décidé de se retirer de ce monde pour ne plus collaborer euh, à asseoir le pouvoir mortifère scientifique et technique euh, de ces sociétés militaro-industrielles. Donc une expansion spatiale de ces sociétés militaro-industrielles ne ferait que repousser leur vital impasse intrinsèque et augmenter les inégalités sanitaires, sociales et économiques. Nous en avions parlé dans une émission précédente où j'expliquais que lorsqu'on allait exploiter les astéroïdes de nickel, notamment, eh bien euh, les sociétés privées qui, fe qui feraient de la métallurgie spatiale fermeraient toutes les mines sur Terre et euh, en fin de compte abaisserait le coût des métaux, ce qui fait que le, cette fois-ci, euh, le chômage serait total et, de, et donc euh, effectivement euh, que va-t-on faire de cette humanité entre guillemets surnuméraire pour les nouveaux seigneurs euh, militaro industriels Donc les applications scientifiques et techniques irrespectueuses de l'intégrité et de la résilience naturelle de tous les êtres vivants et de leurs biotopes devront être définitivement proscrite. Le 22e siècle sera respectueux de la vie ou il ne sera pas. Donc avant de vous annoncer, parce que maintenant vous le savez, euh, les émissions Radar se déclinent en, en lecture Radar et euh, en nos émissions Radar à, à, thématiques, euh, en attendant qu'on ait un micro qui nous permette de, de, de revenir, euh, je dirais, à, à des émissions euh, un peu plus... Euh, euh, avec une qualité audio respectable. Avec une qualité audio un, un peu euh, meilleure, voilà. Et, et donc, euh, les lectures... Parce qu'on aimerait bien t'entendre quand même, se c'est pas ça, c'est que euh, entendre dans de, dans de bonnes conditions. Donc là, on voit que c'est du direct parce qu'il y, y a un match de foot, je crois, vu ce que j'entends sur le côté. Donc. Euh, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ton micro, il sert à, à la sauvegarde aussi. Voilà, fais. mon micro est une sauvegarde numérique et, et comme les enregistrements radar sont du streaming, donc ce sont des GOP, des groupes d'images prédicts au niveau du codec, et donc je ne peux pas facilement resynchroniser le son de mon enregistreur numérique pour remettre un son de qualité euh, sur les émissions. Donc, que tu fais des, des enregistreurs je les je les conserve. Donc je conserve. Vous allez les... proposer de les filer à des non-voyants Oui, que, euh, je, je, euh, je euh, je on, on pourrait les filer à des à des non-voyants, non effectivement. Mais euh, certaines interventions, parce que parfois quand dans des émissions, le, le, le micro n'est pas passé. Comme il est très directionnel et qu'il faut l'approcher près de la bouche, on pourrait avoir aussi des pertes de son. Voilà, donc jeudi 24 septembre, l'émission numéro 2 des lectures radar, donc qui sera la suite de notre première émission avec euh, Roudio. Je ne sais pas encore euh, quel sera le thème de l'émission dans 15 jours, mais pour en rester euh, à l'émission. À... Oui, mais c'est la suite du, du texte qu'on va faire sur la lecture. Par contre, pour en, en revenir à notre thème euh, du contrat social euh, à la contrainte sociale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis les origines, même avant la Révolution française, vu que, euh, euh, que Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778, euh, donc il avait connu, il est né dans, je crois dans... Euh, dans, la, dans, dans la république de, de Genève, de la république suisse à Genève, il a connu la, la, la, la, la république de Venise et c'est pour ça que revenu en France il avait le projet d'écrire un, un, un, ce qui est peut-être le premier livre de, de politique euh, il, il voulait créer ce, ce livre sur le contrat social qui donnera après euh, au idées aux bourgeois lors de la Révolution française, de la res de la chose publique, mais en fin de compte on s'aperçoit que dès le début, tout ça est pensé par des gens qui sont eux-mêmes des bourgeois et qui vont en fin de compte se substituer à l'aristocratie, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est dans une période extrêmement dangereuse, que j'appelle le néo-féodalisme militaro-industriel, quand je dis qu'elle est extrêmement dangereuse, c'est que tout simplement les aristocrates des temps passés n'ont jamais eu le pouvoir de pister seconde par seconde leurs serfs, c'est-à-dire leur, leur, leurs esclaves. Et aujourd'hui, nous sommes euh, des hommes euh, de, vraiment un bétail. Euh, euh, L'esclavage salarial euh, en plus est souhaité par les gens, parce que comme il va y avoir de plus en plus de chômage structurel, les gens qui vont se prêter à l'esclavage salarial seront des gens de plus en plus soumis à une doxa. C'est-à-dire qu'ils ils, seront obligés d'aimer leur maître et de se soumettre, sinon ils perdront leurs revenus. Et donc on arrive dans une société ultra totalitaire qui fait frémir. et euh, je pense que le réveil démocratique ne peut passer que par l'anarchisme réel c'est-à-dire cet anarchisme non-violent c'est pour ça d'ailleurs que je, je veux parler d'une bombeur parce que tous les chemins de la violence sont les chemins du système c'est-à-dire que le, le, la violence capitaliste, impérialiste, euh, militaire et industrielle est intrinsèque euh, aux sociétés militaro-industrielles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fascisme de, de, de l'Espagne, par exemple, franquiste, ou le fascisme des, des Versaillais, était directement lié à la naissance de ces sociétés euh, industrielles, où il fallait dans la naissance de la classe ouvrière euh, qui désirait son émancipation euh, euh, à partir justement de travaux théoriques comme notamment comme ceux de Marx sur le capital, et eh bien elle entraînait derrière elle la classe paysanne qui souvent avait été, euh, comme après la révolution française, très rapidement frustrée d'une réforme agraire où les fermiers généraux, donc les bourgeois avaient récupéré la terre, et donc moi je dis en France, il faut une nouvelle réforme agraire, il va falloir redistribuer la terre, mais je dirais dans des conditions culturelles, c'est-à-dire que il faut que les familles soient autonomes mais dans le cadre d'agroforesterie, de, de permaculture et donc il va falloir rendre la terre et faire en sorte que euh, le travail salarié n'existe plus, donc il faut abolir le salariat pour faire en sorte qu'il y ait un revenu de base mais que ce revenu de base soit obligatoirement indexé sur un revenu sommet. Et donc tout ça permet... La, la Qu'est-ce que tu penses de la propriété justement Alors justement la propriété privée telle qu'elle est conçue par le monde bourgeois elle doit être abolie et donc ça ne veut pas dire que la propriété disparaît, mais il faut lui substituer la propriété naturelle qui est une propriété d'usage. C'est pour ça que dans l'Espagne pré-franquiste, quand les comités anarchistes, qu'est-ce qu'ils préconisaient il préconisait, parce qu'il y avait eu des terribles famines euh, dans le monde rural espagnol et, et donc il y avait des gens qui par la faim, euh, avaient accaparé des terres et le gouvernement de front populaire avait envoyé l'armée pour, pour les assassiner Voilà et donc la base anarchiste s'était opposée euh, au gouvernement et c'est ce, ce qui a fait ça a été les erreurs qui ont été commises par les anarchistes espagnols, qui n'étaient pas vraiment des erreurs, mais ils se sont fait piéger par les Staliniens, parce que Staline ne voulait surtout pas euh, d'une révolution prolétarienne en Espagne, parce que lui-même avait institué une dictature euh, en URSS. Et donc. Une dictature, oui, en, oui. UR, une, en URSS, c'est-à-dire qu'il avait récupéré les pouvoirs bolchéviques des soviets euh, qui avaient été institués par Lénine pour en faire une, une, une dictature euh, euh, aussi terrible euh, que celle qui va être instituée euh, par Adolf Hitler euh, en, en Allemagne. Et, et donc il a été le principal euh, assassin euh, des forces de progrès en Espagne, il a retardé et ben les livres. Li il a attardé. Oui mais bien sûr en URSS il, il a tué des dizaines de, de, de millions de gens, il a tué tous les révolutionnaires et tous les anarchistes euh, qui vivaient euh, sur les territoires des ex-républiques socialistes et soviétiques, c'est certain. Il y a, a eu les pogroms, c'est-à-dire que les, les, ce qu'a fait Hitler aux Juifs, bah les, je suis désolé, euh, le pouvoir soviétique l'a fait aux Juifs. quoi. Donc il faut bien comprendre. Oui, mais il l'a fait aussi aux bourriates. Euh, oui, mais, mais il l'a fait, fait au peuple premier. C'est-à-dire ce qui a été fait aux états unis d'Amérique par les colons a été fait en URSS par les Russes. Euh, bien sûr, il euh, y, y a même eu... Des, des soviets euh, autochtones qui ont été dessinés et qui ont, et qui ont été envoyés Donc, ils sont les premiers qui ont été envoyés au Goulag. Et En Plus, ils étaient très dangereux pour lui. Bah, ils étaient très dangereux pour lui parce que ils avaient euh, intellectuellement ils avaient plus de pouvoir que lui. Bien Regarde sûr. Trotsky par exemple. Mais tu sais que c'est la théorie euh, tr trotskiste ce qu'on qu qu appelle d'ailleurs euh, du, du double pouvoir. Et aujourd'hui en France euh, on est dans ce double pouvoir c'est à dire que il y a le pouvoir de la base par exemple les, les gilets jaunes euh, qui sont un pouvoir mais ce pouvoir là n'est pas structuré c'est à dire ces gens là euh, se réfèrent toujours à, à, à des guignols euh, comme euh, enfin des guignols des, des, pan, des pantins ou des guignols comme Jean-Luc Mélenchon comme Ruffin et ce sont ces gens là qui sont les néo-staliniens ce sont ces gens là justement qui tuent dans l'œuf, euh, je dirais ce qui pourrait être créé réellement comme comité ouvrier ou paysan pour euh, justement réclamer une réforme profonde euh, de, de, de ce monde agraire en France qui est dominé par la FNSO, un syndicat euh, fasciste euh, où il y a de grands propriétaires terriens qui euh, tuent la terre avec des pesticides et des intrants pour respecter quoi Une politique agricole commune imposée par la Banque Centrale Européenne d'une gouvernance que les Français ont refusée il y a 15 ans par référendum d'initiative présidentielle, le 29 mai 2005. Et donc on est vraiment dans une situation qui malheureusement est pré-insurrectionnelle, la misère va aller en augmentant en France et dans la majorité des pays industrialisés, mais par contre la France pourrait être le ferment, je dirais, d'une troisième révolution. C'est-à-dire, après la révolution française, après la révolution industrielle, c'est la révolution post-industrielle de la décroissance. Et cette révolution de la décroissance, elle doit avoir sa réforme agraire, elle doit être non violente, mais elle ne peut passer que par des comités paysans et ouvriers et donc on doit récupérer le travail, récupérer les moyens de production, les moyens de production doivent appartenir aux travailleurs et on doit créer la propriété d'usage, c'est à dire que chaque entreprise doit être possédée par les gens qui y travaillent et avec le système du revenu de base et du revenu sommet, et eh bien comme dans le cadre actuellement des SCOP, statut d'ailleurs qui a été modifié pour être dénaturé, et eh bien tout ce qui est au-delà pourra, pourra permettre d'augmenter les revenus de base jusqu'au re, revenu sommet si, si l'entreprise est florissante, et au-delà, ce sera possiblement retransformer en investissement dans l'outil de travail, mais comme l'outil de travail appartiendra aux travailleurs, et eh bien ça profitera aux travailleurs. Et les cotisations sociales, c'est-à-dire tout hors du travail salarié, elles seront comprises dans cette redistribution, parce que tout ce qui sera au-delà des salaires sommets iront pour les retraités, pour les étudiants, pour les handicapés, pour tous les gens, qui, euh, physiquement, intellectuellement ou de par leur âge, ne sont plus en capacité de produire. Et donc, le, le, le travail devra être, devra être réduit au travail nécessaire. On devra interdire le surtravail, euh, interdire le profit, créer des monnaies circulantes. Et aujourd'hui, les outils mis en œuvre dans le cadre de la programmation neuronale, donc des intelligences artificielles, des réseaux et de la cryptographie, peuvent nous permettre de faire ce qu'il a été impossible de faire au moment de la commune de Paris ou au moment euh, de l'expérience euh, anarchiste espagnole. Voilà. Et donc aujourd'hui, les peuples du monde peuvent réellement s'émanciper de tous les états majeurs euh, politiques et de tous les états-nations. Et donc on ne sera plus français, on ne sera plus italien, on ne sera plus espagnol, on ne on sera, sera même plus euh, basque ou euh, catalan. On sera des êtres humains, des enfants, de la Terre. des enfants de la Terre et surtout et surtout, le respect que l'on aura les uns pour les autres eh bien rejaillira sur le respect de notre environnement car on ne peut pas créer un monde où on dit à des gens si tu veux payer un costard t'as qu'à travailler alors que l'on sait très bien que ce sont les capitalistes qui s'arrogent le droit de donner ou non du travail. Et donc, ces comités ouvriers et paysans, en redistribuant les terres, redistribueront le travail. Et on passera d'un monde où il n'y a plus que quelques pourcents, moins de 10% de travailleurs dans l'agriculture, on repassera à un monde équilibré où il y aura 100% des familles françaises qui auront un lopin de terre, un jardin, des vergers, ce qui redonnera une autonomie alimentaire et une qualité de vie retrouvée. Et il n'y aura plus de parasites politiques pour venir taxer les gens et pour vivre dans les ors de la République, c'est-à-dire dans ce palais, le palais de l'Elysée et Matignon, tout ça doivent être transformés en musée. Quand on nous parle aujourd'hui de, de, de rénover euh, euh, le, le, le parc d'habitation en, en, en l'isolant, il faut surtout créer de nouvelles habitations qui soient excédentaires en énergie. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, cette politique agricole commune en France, ça correspond à demi litre de pétrole brut pour 1 kg de, de produits agricoles. Et c'est scandaleux. Et l'Amérique la, du Sud, elle exporte du soja transgénique pour nourrir les bestiaux qui sont élevés en Europe. Voilà. Et donc les gens, en mangeant de la viande, parfois une ou deux fois par jour, eh bien, sont en train de se pendre. Ils sont en train de détruire l'environnement. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut réellement appeler à une révolution, mais cette révolution c'est pas 360 degrés, on ne retourne pas dans l'impasse. Il ne s'agit pas d'élire de nouveaux oligarques, moi je ne veux pas diriger un gouvernement, je dis abat tous les gouvernements, moi je veux bien participer à un, un comité local euh, à Épinay-sur-Seine, euh, qui redistribuerait la terre dans des jardins, ou alors qui exploiterait les terrasses des immeubles en banlieue parce que ce sont des hectares euh, de terrain que l'on pourrait euh, euh, réellement cultiver. Moi, chez moi, personnellement, en coupant de l'herbe, je la mets sur une dalle de béton et je fais pousser des courges. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin, sur une terrasse d'immeuble végétalisée on pourrait euh, euh, créer euh, et produire des tonnes de tomates, de courgettes, voilà, donc il faut réellement, et en plus on isolerait euh, euh, le, le toit de l'immeuble, il faut réellement euh, donner le pouvoir aux gens qui vivent localement, voilà, le pouvoir ne doit plus être délégué. C'est pour ça qu'il est essentiel de boycotter les élections et surtout, il faut se boucher les oreilles vis-à-vis -vis de tous ces discours. Moi, quand je vois euh, François Ruffin euh, euh, pérorer dans sa cuisine, pour moi, c'est exactement du même niveau que Alain Soral sur son canapé. Ça vaut que dalle, que dalle. Et l'éco-socialisme, eh regardez tous les pays qui se sont revendiqués du socialisme. Et euh, ben, l'URSS de Staline était euh, socialiste. Éco-socialisme, c'est un petit peu comme l'écologie contemporaine d'Emmanuel Macron. Ça ne signifie rien du tout. L'écologie est une science. Ce n'est pas de la politique. C'est l'étude des équilibres naturels, des biotopes et des espèces, de toutes les espèces vivantes. Ça va de, de, des bactéries, des, des virus jusqu'aux vertébrés. Donc on n'est pas du tout dans de la théorie économique. On ne peut pas mélanger l'économie et l'écologie. Un monde qui veut produire, qui veut être efficace, ne peut pas être écologique. Parce que, industriellement, pour avoir un prix de revient bas, eh bien, il faut polluer. Si vous fabriquez du poisson surgelé, il vous faut des bateaux-usines qui vident les océans et qui transforme les poissons en petits carrés de panais surgelés. Voilà. Et en fin de compte, euh, tous ces progrès techniques, tous ces progrès scientifiques, eh bien les gens se les sont accaparés, les oligarques les ont accaparés pour générer du profit en détruisant le monde. Et donc, on le voit à travers l'extractivisme, on le voit à travers la surpêche, on le voit à travers la déforestation, on le voit aussi, dans les matériaux utilisés, quand j'ai parlé du mésothélium, donc c'est l'amiante, et aujourd'hui, ben voilà, on dit, euh, oui, ah, ben les enfants, ils, dans les écoles, ils ne devraient peut-être pas porter de masque, mais on ne va surtout pas parler de la présence d'amiante dans, dans, dans les établissements scolaires. Voilà, parce que là, je suis désolé, c'est un vrai problème sanitaire et social, mais au niveau économique, il faudrait investir pour protéger la vie de nos enfants. Et donc investir pour protéger. Oh là là, mon gars, attention Je ne vais pas dire de conneries, Roger Nimo. Donc, si on ne reprend pas le pouvoir au niveau local, et si on ne structure pas le monde du bas vers le haut, et non du haut vers le bas, eh bien, on est foutu. On est foutu. Soyons très clairs. Il n'y aura pas d'hommes ou de femmes providentiels on est foutu et ce qui, se, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que dans le cadre d'une récession qui est tout à fait normale vu qu'on est, est plus de 7 milliards et les ressources diminuent à la fois en énergie, en eau potable et tout ça, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les sociétés transnationales, pour continuer à distribuer des, div des dividendes à leurs actionnaires, eh bien... Ils sont en concurrence entre elles et qu'est-ce qu'ils font Ils contraignent les États à leur verser des subventions détournées. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en France avec la crise du Covid-19 On distribue 15 milliards à l'aéronautique et au spatial et on distribue 8 milliards à l'industrie automobile. C'est-à-dire deux secteurs qui sont destructeurs euh, des équilibres naturel euh, de la chimie atmosphérique et, euh, et des secteurs qui ont un impact énorme sur le dérèglement climatique. Voilà. Et le commerce international est le principal vecteur du Covid-19. Si, dès le début de la crise, on avait réduit à zéro les transports aériens, eh bien le Covid ne se serait pas répandu. Donc, le maritime et le maritime, bien sûr, mais, mais le maritime, il y a le pavillon jaune. On peut mettre en quarantaine un bateau. Voilà. Non, on a continué. Je me souviens même des ministres qui disaient On va rapatrier euh, nos, nos Français euh, en Chine. Voilà. Donc, c est, c est, c est, c est tout, tout ça est, est criminellement aberrant si l'on ne comprend pas. Si l'on ne comprend pas que la priorité, c'est relancer l'industrie. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit lui-même, avant de, de, de commencer euh, à, à, à, à, à imposer le, le masque. C'est-à-dire qu'on est, on est passé de 0 à 30 000 morts sans masque obligatoire. Et depuis que le masque est obligatoire, on est passé de 30 000 à 31 000. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dès le début de la crise, on aurait fait exactement ce qui se passait à Hong Kong, eh bien on aurait eu euh, peut-être quelques milliers de morts sur euh, 70 millions d'habitants, voilà. Donc on aurait eu beaucoup moins de morts. Donc ça veut dire que le, le, la préoccupation première n'était pas la santé des, des, du bétail euh, français, elle était la préservation du profit. Ah, — voilà. comme, Comment est-ce que tu veux être considéré autrement du, que du bétail ?— Non, mais justement, là, t'es génial, là, parce que j'ose pas dire ce mot-là, mais on est du bétail. — On fait. est le bétail de l'histoire. <rire> — Non, mais attends. D'ailleurs, on est le bétail partout, parce que je me, euh, je me rends compte, par exemple, quand je me prends la tête avec certaines personnes au travail, j'ai l'impression d'être du bétail, d'avoir un langage de bétail, en fait. — Voilà. Eh bien, tu vois, j'ai presque envie de faire baie, ou de faire meux, parce que, ben... Bon, ben... Mais, euh, mais c'est bien, c'est bien, c'est vrai, c'est triste, mais c'est vrai. Mais en, en, de, de, de, ce que je voulais dire surtout, eh bien, portez votre masque, parce que le masque, il n'est pas là pour vous protéger, il est là pour protéger les autres. C'est ça, c'est ça le, le message essentiel. Et portez votre masque, mais bouchez-vous les oreilles. Ne regardez plus la télé, n'écoutez plus, n'écoutez plus aucun de ces criminels menteurs, euh, ces gens qui ont laissé mourir des dizaines de milliers de Français euh, pour leurs propres intérêts. Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Et ne vous laissez pas entraîner à la violence. Sachez que vous ne changerez rien, ni dans les urnes, ni dans la rue. Ce qui vous pousse à aller vous faire escropier dans la rue sachant très bien qu'ils ont voté les budgets pour racheter des armes de guerre contre des manifestants non armés, ces gens-là ne sont pas capables, en tant que députés, eh d'exiger la dissolution du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite. Eh bien, rappelez-vous bien ça, ces députés nationaux sont des traîtres, des traîtres à la vie, des traîtres à la biodiversité. Les et effectivement, dans le cadre du, du vieil apparatchik Jean-Luc Mélenchon, c'était le turiféraire euh, de François Mitterrand qui a été ministre de la Justice et qui a fait euh, décapiter euh, des dizaines d'Algériens, dont certains non-violents, pour crimes d'opinion euh, politique, à un moment où il était bien vu de, de, de crier euh, « Vive l'Algérie française !». Mais moi, quand je vois qu'une ville algérienne aux dernières euh, D'échéance pestilentielle algérienne, une ville entière a refusé d'aller voter. Eh bien, j'ai presque envie de crier Vive la France algérienne! Et je vous dis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Radar dans, dans 15 jours. Alors, dans une semaine, on sera le 24. Oui. Euh, on va finir par fonder le Rassemblement national algérien aussi. Oui mais t'inquiète pas malheureusement, des nationalistes, ils n'en manquent pas en Algérie. Euh, ils ont les mêmes à la maison. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura un mouvement anarchiste euh, algérien parce que un jour, nous serons tous anarchistes, nous serons tous euh, suffisamment désespérés pour comprendre que nous devons prendre les choses en main et arrêter de nous livrer et d'abdiquer notre pouvoir naturel à chaque euh, piège à con. Voilà. Euh, as un petit mot à dire, euh, Marc Oui, alors moi c'est toujours la même question hein, pour finir euh, l'émission. Euh, la question que je pose, c'est qui a organisé cette émission et dans quel but <rire> Eh bien tu peux couper. C'est le mot de la non, fin. Non, non, tu